Coucou les amis, donc je vous retrouve pour le tirage des énergies de votre autre, voir quels sont les principaux messages qu'il a à vous faire passer, les intentions euh, et puis l'évolution de la relation dans les prochains jours. Bien évidemment, prenez toujours ce qui vous parle et laissez euh, de côté le stress et l'angoisse. Euh... <rire> que ça ne correspond pas à votre situation, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre à côté de vous qui a besoin de le savoir. Donc, relativisez, prenez pas tout à euh, tout au pied de la lettre. Euh, sachez qu'un seul un tirage personnalisé résonnera davantage avec vos énergies. Voilà. Donc, allez, on commence avec le tirage numéro 1. Ce sera cette jolie carte de purification qui est représentée par un tournesol. Et le tirage numéro 2, ce sera cette jolie carte aussi d'embrasser avec un oiseau euh, tel que une aigrette, j'ai l'impression d'avoir une aigrette. On en a des comme ça chez nous aussi. Voilà. Donc soit embrasser, soit purifier. <rire> Allez, je commence ta numéro 1, purification. Quelles sont les énergies entre vous et votre autre pour le teint numéro 1 Les énergies à venir, les événements. Si vous voyez que le passé et le ouais, la, la condition de la relation au tout début, si elle n'est pas là, c'est peut-être que c'est justement pas pour vous. Allez, on va regarder. Parce que ça, c'est un tirage en croix celtique. Et on va voir ce qui vient. Alors on, déjà, on parle de solitude, d'isolement de se sentir seul, d'être célibataire, d'être dans sa tour d'ivoire, de ne pas avoir de communication avec cette personne ou très peu. Voilà, de vivre la relation un peu plus dans l'isolement en ce moment. Ah, il y a un gros, gros obstacle. Déjà, on parle de montagne. Ouh. Qui est votre Alors, vous êtes en, pre... en pleine crise dans votre relation amoureuse ou envers vous-même. Peut-être que vous ne vous... savez pas où vous en êtes. Vous êtes perdu, vous êtes coincé. Vous vous mettez peut-être trop de pression. Ou il y a une difficulté ici à surmonter et que du coup, ça vous fait douter. Base, oula, hein, ça commence. À... Alors, c'est un lien qui est envoyé, qui est destiné. C'est-à-dire que vous deviez en arriver là, vous deviez vous rencontrer. C'était prédestiné. Le passé récent, euh, il y a eu des communications avec cette personne en tête à tête ou par message où vous avez tout simplement eu des nouvelles. Donc là, si vous avez eu un problème avec cette personne, mais vous êtes en communication, vous avez été en communication dans le passé. Euh, le présent, dans votre tête, on a la clé. On me parle de solution, de déblocage de situation. C'est-à-dire que vous allez finir peut-être par trouver une solution à votre problématique ici de nœud. Par rapport à ce blocage, alors le blocage peut être un problème de distance, un problème de, euh, de ne pas être prêt, de ne pas être prêt, prête à engager une relation, de ne pas être, euh, je ne sais pas moi, stable, de manquer d'argent, de manquer de, euh, de, je sais pas moi, euh, d'investissement aussi. Peut-être c'est quelqu'un qui ne veut pas s'investir et ça pose problème alors que vous vous aimez, alors que vous êtes destiné l'un à l'autre. Et là, il y a quelque chose qui va se débloquer. Alors, on va voir ce que c'est. Ah, oups Alors là, il y a, il y a une personne dans l'avenir la, dans proche qui va... Euh, je ne sais pas si c'est la relation qui va se couper en elle-même. La solution, c'est d'en finir avec cette personne parce que de s'éloigner définitivement ou temporairement parce qu'on coupe un lien, on coupe une situation et on va peut-être repartir à zéro. On a l'abondance. Ah, ça, c'est bien. Ça veut dire peut-être qu'en coupant un lien, vous allez obtenir plus d'abondance matérielle, financière, plus de confiance en vous, davantage de choses à donner aux autres aussi en faisant le tri. Hein? On a la notion de purification. Donc, euh, est-ce que ce n'est pas un lien, justement, qui vous empêche d'aller de l'avant avec la personne de votre cœur Admettons que la montagne ici et la crise, ce soit une autre, une tierce personne. Ben c'est avec cette tierce personne, vous devez couper le lien. Vous avez des nouvelles avec elle. Vous n'en aviez peut-être plus, vous étiez dans le silence et cette personne a repris euh, des nouvelles avec vous. Et là, c'est la clé qui fait déborder le vase. <rire> non, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu. C'est la clé qui dit, allez, stop, maintenant, j'arrête avec cette communication. Peut-être elle m'empêche d'être dans un lien avec l'autre. Parce qu'avec l'autre, j'ai quelqu'un qui m'apporte beaucoup de choses. Alors, tout dépend. Oui, Il y a un gros oui là. Donc, de toute façon, c'est positif. Dans l'environnement, on me dit que vous allez dire oui, la personne est euh, d'accord pour peut-être en finir avec un schéma, avec une présence, avec une situation. On va couper, on va retrouver l'équilibre. On me parle aussi de demande d'équilibre. Et on a la féminine, donc on a effectivement le lien dame-sœur, flamme-jumelle. On va dire que vous êtes en pleine puissance, que c'est vous qui décidez. Alors, est-ce que la clé, c'est de couper justement cette relation euh, pour éviter d'être dans, dans des marécages, euh, dans de l'incertitude Ça vous fait du bien et vous reprenez votre pouvoir féminin. Il y a un déclic en vous ici. Ah, il y a un déclic et vous déménagez, vous changez quelque chose ici, mesdames. Vous allez changer, vous allez obtenir davantage de positives attitudes. C'est-à-dire que tout ça, c'est une ligne qui arrive après cette, euh, cette coupure, cet éloignement de cette crise. Vous êtes face à une crise, mais elle ne va pas durer. Hein? Euh, et vous l'avez, vous le savez, il y, a, il y a quelque chose en vous qui déclenche finalement ce déclic. Il va y avoir une solution qui va dire « Ok, peut-être que je dois arrêter certains schémas ». Est-ce que je dois couper le lien, lui dire complètement « on arrête là » et que ça va le réveiller Justement, ça va le réveiller et il va avancer avec vous. Euh, en tout cas, il y a soit un déménagement qui est très important, parce que la cigogne, il peut y avoir une naissance d'une relation, un déclic par rapport à la féminine. Et là, il y, a, il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Deux. Il y a un gros oui. Et il y a un équilibre qui est euh, certainement... Vous avez besoin d'être en équilibre. Donc, c'est à vous d'avancer. C'est à vous aussi de prendre conscience de certaines choses qui ne vont plus dans votre situation personnelle. Alors, on va regarder les messages. Oh, mon Dieu. Alors, quel est le message que vous devez comprendre de cette personne en ce moment Qu'est-ce qu'il a à vous dire Alors là, je vais reprendre mes cartes j'avais euh, fait euh, faire qui ne sont plus du tout en vente d'ailleurs je préfère vous le dire non mes anciennes cartes des messages allez quel est le message de votre hôte s'il vous plaît ta numéro 1 je compte divorcer me séparer ah ben la voilà la coupure séparer cette année cette personne elle doit elle doit passer par hein, janvier oh regardez janvier février mars donc, il y a une personne, je pense que ça peut être l'autre, qui a peut-être déjà fait, mais qui a envie de se séparer d'une tierce partie, qui a peut-être envie d'arrêter un contrat, si ce n'est pas euh, une, un contrat d'engagement, mariage, ou un, juste un contrat de couple. Euh, C'est quelqu'un qui a décidé d'arrêter un contrat sur janvier, février, mars, cette année donc, on est bien sur janvier, février, mars, l'hiver. Il, il y a quelque chose qui sera fait sur cet hiver concernant une, tri, une tierce personne ou concernant un contrat d'engagement. Alors, est-ce que c'est un contrat aussi en lien avec une, une stabilité, une certaine stabilité Il faut regarder aussi l'argent, hein, ce n'est pas forcément une, une personne. Alors, parce qu'on est dans un tirage général, quel est le message de cette personne en ce moment Tiens numéro 1 Ah, là, la coupure, la voilà la coupure. Ok. Alors, je suis obsédée par toi, oula, et notre relation. <rire> c'est carrément, c'est la première carte. Alors, on a l'obsession, on a l'addiction la, à vous et votre présence. C'est quelqu'un qui fait que penser à vous. Par contre, il est dans une relation plus ou moins cachée. Il a envie, il vit les choses de manière cachée. Alors, il peut les vivre euh, seul. <rire> Il peut faire des fantasmes de votre relation. Message sous un mois maximum. Vous allez avoir un message. Apparemment, sous un mois, regardez, ça correspond à peu près à janvier, février, mars. Hein. D'ici un mois, vous allez avoir des messages. Avril, mai, juin. Tiens, tiens, tiens. Que se passe-t-il C'est une... Aïe, aïe, aïe. Ouais. Donc là, on me parle plutôt d'une relation qui est magnétique mais chaotique. Attention, une relation uniquement sexuelle. Peut-être c'est une relation qui a pris effet sur avril-mai-juin, qui a commencé. Alors à moins que ce soit quelqu'un qui soit né euh, en avril-mai-juin, là, il euh, faudra faire attention aussi que ce ne soit pas avec vous qui compte divorcer pour le coup. Et c'est que du coup, vous allez vous séparer d'une personne qui était plus ou moins toxique avec vous parce qu'il était basé sur une relation uniquement sexuelle. Euh, Attention, ça peut être aussi un message qui est destiné à son autre avec qui il veut couper. Ok Alors, je continue. Dans quelques semaines, ma famille prend beaucoup de place et d'importance dans ma relation. Ok. Ah Enfin Message sous un mois maximum. Et là, on me parle de rencontres sérieuses et durables qui se présentent. C'est sûrement le destin. Alors, euh, c'est une possibilité que vous passiez par... La finalité d'une relation, effectivement, la coupure et l'argument que ça va vous faire découvrir quelqu'un d'autre dans un mois maximum avec une. Alors, ouvrez les yeux si vous avez personne et que vous venez, vous allez couper avec la personne avec qui ça ne va pas ou en tout cas c'est très chaotique et sexuel. Ça veut dire que vous pouvez avoir une rencontre sérieuse ou alors que ce soit cette personne qui qui est dans une relation un peu toxique avec qui ça ne va pas et du coup, vous aurez des messages de cette personne une fois qu'il sera libre et qu'il aura envie de construire quelque chose, peut-être plus sur avril, mai, juin. Regardez, je planifie un retour. Donc, il y en a qui vont revenir avec la personne avec qui elles étaient avant. Euh, ne force pas le destin. Donc, on vous dit surtout... Euh, laisser cette personne revenir pour qu'il soit vraiment sérieux et stable, à hein, rencontre du destin, comme on avait le lien tout à l'heure. Hein. Donc, un lien qui est destiné, un lien qui est destiné mais qu'il ne faut surtout pas forcer à être euh, uniquement sexuel, par exemple, à, obs, à, à être obsédé par une relation uniquement physique, parce que ce n'est pas ça, là, euh, comment dire, le, le ciment d'une relation véritable. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps à quelqu'un par, en particulier qui ne fait que malheureusement accumuler de ce genre de relation et qui fait que ben, elle, elle réalise qu'elle ne prend pas assez de précautions avant de s'investir dans une relation parce qu'elle pense peut-être que bon ben voilà, on est parti, on s'est laissé embrigader dans une relation un peu comme ça, physique et puis, euh, aïe, dans le mur, malheureusement. Alors, je, je vois aussi certains qui vont tourner une page parce que c'est caché, parce que cette personne n'a peut-être pas envie de vous présenter et qu'elle va rencontrer quelqu'un d'autre et que ce retour, ben, ce sera juste du solide qui reviendra dans votre vie en laissant faire les choses, en ne forçant pas le destin. Donc, euh, dans un même tirage, il y a plusieurs façons de voir, vous voyez, euh, puisque vous êtes plusieurs à avoir des situations différentes. Alors, quel est au? Oh J'allais oublier quel est le message pour ce tas numéro 1. Le message du tas numéro 1, purification, justement, qui est le temps de purifier vos énergies, de ne plus penser aux toxiques, de ne plus penser aux relations uniquement sexuelles et de demander ouvertement est-ce que tu peux m'apporter quelqu'un de sérieux, si ce n'est pas la personne à laquelle je pense, un autre, une autre personne qui serait plus à même de me rendre heureuse, telle que moi je l'entends Bien évidemment, parce qu'il y en a qui sont heureux juste dans les relations sexuelles, il y en a qui sont heureux euh, pour, euh, euh, voilà, de, de, de se voir de temps en temps, mais de ne rien construire jamais de solide. Et ça n'est pas en adéquation si ça se trouve avec vous, vos valeurs. Euh, donc si vous voyez qu'il n'y a pas de partage... Euh, et que vous en voulez, bah, c'est que c'est déjà pas en alignement. C'est comme être euh, inscrit sur un site et euh, critiquer le site. Voilà. Euh, vous êtes inscrit euh, chez une personne, vous êtes abonné et vous ne l'aimez pas. Vous n'êtes pas en accord. Du coup, vous allez attirer ce genre de situation. C'est euh, profiter. Je ne sais pas, c'est malsain en fait. C'est malsain. C'est profiter d'une situation pour, pour euh, voir le côté négatif. Donc, non, il faut surtout. Gardez. Euh, comment dire en tête que vous méritez le mieux le meilleur et que vous devez demander le meilleur surtout ne vous abaissez pas à moins parce que vous allez attirer sans cesse les mêmes situations qui vont se répéter jusqu'à temps que vous pétiez un plomb entre guillemets <rire> c'est ça qui m'arrive qui disent allez maintenant c'est stop je n'en veux plus de ce genre de relation et là ça va être un déclenchement ça va être un déclencheur et c'est ça ce déclic qui vous dit j'ai besoin d'amour véritable ou de sincérité ou de d'intégrité Selon bien évidemment, <rire> si vous, êtes, vous si vous mentez, vous vous mentez à vous-même automatiquement, vous allez attirer à vous des, des, des situations de mensonges et de difficultés. Du coup, pour ça, il faut faire attention à ce que alors laisse place aux surprises. Vous voyez, il ya une notion de surprise d'inattendu. L'amour n'a pas besoin d'être parfait, juste besoin d'être vrai. Je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas besoin d'avoir le plus beau, la plus belle, le plus riche, euh, euh, voilà, d'avoir un intérêt. Il faut juste aimer avec son cœur, de tout son cœur et faire ce qu'il faut en accord avec son cœur et pas en, en accord avec autre chose. <rire> ok, donc là, elle a besoin de surprise Laisse parler l'univers, laisse parler l'univers, ce qu'il a à te donner, tu vas le recevoir. Et tu pas besoin. Ah, on retrouve l'énergie de vivons heureux, vivons cachés. Donc ça, c'est le passé. Et c'est peut-être quelqu'un, effectivement. Un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. Ça, c'est magnifique parce que ça veut dire que vous allez sortir de, ce, de cette cachotterie. L'avenir, avoir, après avoir connu, j'adore, échec, déception, mon cœur redémarre. Vous avez un renouveau avec une personne, peut-être de votre passé, avec qui c'était plus ou moins caché. Ok Et oui, bien sûr, regardez, j'ai encore le oui, le fameux oui qui était là avec l'équilibre, le destin, tout, tout, tout. Vous allez peut-être même vivre à deux, puisqu'on avait la cigogne, on parle de, de déménagement, de changement, d'évolution, de grossesse. Un nouveau souffle est annoncé, donc c'est très important ici, faites attention, parce que cette personne, justement, elle a peut-être connu des échecs, des déceptions, et elle va repartir de plus belle, parce qu'elle me dit oui. Alors, ça ne va peut-être pas vous parler de la même personne. Pour vivre heureux, vivons cachés, c'est peut-être quelqu'un d'autre, comme je vous ai dit. Et puis, vous allez couper le lien et reconnaître qu'un nouveau souffle, dans votre vie, va vous apporter une personne bien meilleure qu'avant. Parce que vous aurez vécu des échecs. Et que vous allez redémarrer euh, un cœur tout neuf, avec une envie toute neuf, de redémarrer sur des chapeaux de roue, avec une personne qui vous mérite. Voilà, ça peut être le message principal ici pour ce premier tas. Allez, autre message fini, un dernier message pour le tas numéro 1. Je suis désolée de ne pas m'être rapprochée de toi plus intimement, mais je ne veux pas que cela s'arrête, j'ai besoin de toi dans ma vie. Ah, voilà, ben pour le coup, il n'y a pas... Alors, intimement dit, euh, sexuellement, mais aussi intimement, émotionnellement, euh, se confier, euh, dire, avouer les sentiments. Insécurité, est-ce que tu dirais oui Alors là, ça me fait penser à une demande en mariage. Est-ce que tu serais d'accord Et j'ai bien, bien l'impression que cette personne s'est remise en question, elle a envie d'autre chose. Euh, elle doit douter de votre réponse. Elle a peur, elle a, elle a quelque part peur que vous lui disiez non, bien évidemment. Que vous la refusiez dans sa vie, parce qu'il a besoin de vous. Ton numéro 1. Allez, qu'est-ce qu'il y a Mission, nous sommes venus sur Terre, voilà le lien. Tu penses que je suis uniquement Ah ben le voilà, le message. Regardez, j'ai une mission, ah, alors j'ai l'impression d'avoir ce message que j'avais de tout à l'heure, donc regardez j'avais le oui, donc la féminine, l'abondance en plus quand vous êtes avec la personne de votre cœur qui vous est destinée, vous avez davantage de, de choses positives qui vous arrivent, parce qu'on vous récompense de votre lien et euh, la mission sur terre bah, c'était le destin, la voilà nous sommes venus sur Terre pour un but, donc peut-être en vous alliant tous les deux, vous allez construire quelque chose de particulier pour la Terre, pour les hommes, euh, pour faire du bien. L'amour que vous allez dégager va faire du bien à la Terre. Et on retrouve l'énergie. Tu penses que je suis uniquement attirée sexuellement, mais c'est juste que je ne me suis pas, je ne sais pas exprimer mes sentiments verbalement. Ben là, voilà aussi hein, la carte. Hein. Je n'arrive pas à m'ouvrir plus intimement vers toi, mais j'ai besoin de toi dans ma vie. Donc j'ai une insécurité, c'est d'avoir peur d'aller plus loin que le sexe aussi, parce que vous avez peut-être connu que ça, et d'aller dans une relation véritable. Euh, et de passer du coq ça peut effectivement le bouleverser en se disant, est-ce qu'elle va accepter, est-ce qu'elle va pouvoir passer le cap, euh, parce que vous avez quelque chose à faire l'un avec l'autre. Voilà. La majorité, ça va être des retours, hein, des retrouvailles avec une personne avec qui ça a été instable. Mais après, ça peut être aussi une toute autre personne qui se présente. Ok Je vous laisse, je vous fais de gros gros bisous et euh, je passe au tas numéro 2 en espérant vous avoir aidé. Merci à vous tous, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'en savoir plus. Ciao ciao Allez, 19,53 pour le tas numéro 2. Donc ceux qui ont choisi cette jolie carte avec l'oiseau. Alors, je vais regarder l'évolution de votre relation sur les prochains jours et semaines. Ta numéro 2. Allez, je demande l'évolution de la relation ta numéro 2, Embracing. Où est-ce que ça va Si jamais vous pensez que ça ne marche pas, ça ne colle pas, regardez le tas numéro 1. Sinon, ce sera le tas numéro 3. Et comme, quand il n'y en a pas, ben, ça veut dire que ce sera pour la prochaine fois. Ok, il y a le masculin qui vient de se re retourner, donc il a quelque chose à dire, monsieur. Ok, ta numéro 2. Ah, bah directement, on a la cigogne, donc on parle de déménagement, d'avancement, de, de croissance d'élaboration d'une relation, de construction, voilà, c'est un projet de vie, soit commune, soit d'engagement, il y a quelque chose qui bouge en tout cas, vous avez déménagé ensemble, vous avez fait fonder une famille, vous avez envie en tout cas d'aller, euh, de progresser. Alors, oups, là oui, je comprends, on a un cœur, alors là on me parle de, de déblocage de situation, vous êtes, C'est pour ça que vous avez peut-être avancé, vous avez peut-être fait le pas d'après le premier tas, vous avez déjà rompu, coupé quelque chose, vous êtes en train de couper un cœur qui est bloqué. Vous vous rentrez vous rentrez dans une situation où vous sentez que vous n'avancez pas et vous allez devoir prendre une décision, c'est-à-dire radicale, euh, d'une situation qui doit s'arrêter, hein, qui doit s'arrêter, qui doit arrêter d'être bloqué. Oh, punaise, carrément, vous voyez j'ai encore la notion donc de flamme jumelle, c'est-à-dire euh, d'âme sœur, de quelqu'un avec qui vous avez une totale osmose, une ton, totale connexion particulière dans le passé lointain. Le passé récent, on me parle d'union, donc vous avez été avec cette personne. À mon avis, là, il y a une histoire de, de coupure, hein, d'arrêt. Euh, on vous envoie des signes par rapport à cette relation, je ne sais pas. Est-ce que vous avez été plus ou moins dans une relation d'âme-sœur-flamme-jumelle en 5D, c'est-à-dire vous l'avez vécu vraiment, en totale osmose, ou vous êtes dans une relation d'union avec elle euh, Il y a des signes, il y a aussi des synchronicités avec cette personne, c'est-à-dire vous tombez l'un sur l'autre, vous pensez à lui ou à elle, vous voyez son prénom, on vous parle de lui, on vous parle d'elle, euh, des chiffres aussi qui se répètent, bon, après... Il y a des autres, malheureusement, sur les chiffres, euh, on ne peut pas dire que c'est par rapport à la personne, parce que si vous pensez à autre chose, c'est autre chose que ça va montrer. Euh, en tout cas, ça peut être des symboles, des petits cœurs, des petites, euh, des petites choses qui arrivent comme ça sur votre chemin. Alors, on a une réparation de cœur. Moi, je vois les outils, il faut réparer le cœur. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin euh, de, de, de, de, de, pour, pour, de construire encore un peu plus cette relation, de, de construire son, sa propre progression dans la vie aussi. Je vois quelqu'un de très euh, bosseur. Je vois quelqu'un qui travaille beaucoup soit sur lui-même ou dans la vie en général, qui est très très... Euh, euh, voilà, acharner à essayer de faire les choses, à les réparer, à, à euh, les outils. Il faudrait que je regarde un petit peu plus loin, moi, ce que ça veut dire. Alors, j'ai une gestation. C'est marrant parce que j'avais la cigogne. Il peut y avoir une notion de bébé, hein, vraiment, de faire un bébé hein, pour certains. La gestation d'une relation qui est dans votre cœur encore, qui n'est pas encore euh, euh, peut-être mise en plein jour ou réalisée, réalisable, elle est là en train d'attendre. Vous êtes en train de tomber amoureux. Par exemple à moins que ce soit quelqu'un qui soit déjà pris qui soit déjà marié parce qu'on a une union derrière là et il va la couper ouais. on a une amitié donc si vous êtes en relation peut-être oui, avec quelqu'un qui n'est pas totalement libre de ses faits et gestes et qui doit arrêter de stagner et qui doit réparer un petit peu son cœur avant de venir dans une relation qui est en train de naître avec vous c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes d'abord un ami un ami euh, proche euh, ok on a de la jalousie, donc on a peur d'être prisonnier d'une personne. Et on a le masculin. Tiens, il est apparu tout à l'heure, il s'est retourné, ben, le voilà. Et dans le premier tas, c'est la féminine. Donc, vous avez trouvé votre masculin. Monsieur doit faire le pas. Alors, je ne sais pas de quoi. Ah, j'ai encore le destin, c'est fou ça. Waouh, waouh, waouh, waouh, le message magnifique. J'ai le déménagement à deux. J'ai le destin qui vous envoie cette personne pour construire ici, pour faire un enfant même. Et c'est basé sur une amitié. En ce moment, vous n'êtes pas ensemble, j'ai l'impression. Ou vous êtes sur le chemin de la relation, mais ce n'est pas encore déclaré officiel. Euh, voilà. Donc là, vraiment, là, les flammes jumelles, elles sont là, les âmes sœurs sont là, euh, tout, tout ce qui est euh, vibratoirement haut au niveau de, de la relation, qui est destiné. Regardez, vous avez votre homme qui est destiné qu'on vous envoie. Par contre, il y en a un des deux qui a peur d'être prisonnier d'une autre personne, d'une tierce, d'être prisonnier entre deux. Donc, est-ce que c'est un précédent euh, mariage qui fait que on a coupé, on doit couper cette, ce blocage par rapport à cette union? et entrer dans une union effectivement plus spirituelle. Là, j'ai l'impression de quelqu'un qui a peur aussi euh, que vous lui fassiez des crises de jalousie. Ouais. <rire> Parce que justement, il n'est il pas encore clair avec lui-même. Je vous dis, il y a une réparation de son cœur par rapport peut-être à une ancienne union ici, ce que je sens, et qu'on vous envoie cette personne dans les rêves, on vous envoie des synchronicités, euh, des chansons, comme si ça fait euh, avec moi, moi, c'est des chansons que je reçois la nuit. <rire> et après, il faut décortiquer les messages, des chansons, pour savoir où est-ce que ça va. Mais en, très, en général, c'est très, très joli, les, mess les messages. Ce pas des chansons négatives, vous voyez. Il euh, y a vraiment des gros, gros messages ressentis, Regardez. Il a le besoin de réparer son cœur, il a besoin, il ressent quelque chose, il est en train de, de s'en apercevoir. Et il va s'en apercevoir au fur et à mesure, j'ai l'impression. Parce que son cœur est peut-être peut un petit peu en train d'être en, en réparation, être en, en chantier, j'entends. Il est peut-être un peu en chantier en ce moment, partagé par son passé ou par une relation ou quelqu'un qui, euh, qui euh, l'a bloqué longtemps et qui doit couper ce lien pour, afin d'avancer avec vous. J'ai vraiment la notion, euh, voilà, euh, c'est le destin qui m'envoie cette personne avec qui je vais me stabiliser. Je peux me stabiliser. Alors, euh, bien évidemment, j'espère que cette personne n'est pas complètement mariée parce que ça pourrait être le symbole qu'il est marié. Et que du coup, vous devez, vous, de, vous êtes dans, en stagnation et vous devez couper. Il y a quelque chose qui doit se couper par rapport à ce blocage. Vous êtes dans une relation d'amitié, mais vous voulez, vous avez peur d'être en face de quelqu'un, effectivement, d'être jaloux, jalouse, parce qu'il est prisonnier d'une autre. Euh, entre guillemets, bien évidemment, parce qu'on n'est jamais prisonnier. Euh, je verrais plutôt positivement le, la relation se mettre en place plutôt, puisqu'on avait la, la notion de, de cigogne, donc euh, ça va avancer. Et puis tout de suite, j'ai les flammes jumelles, donc ouais. C'est quand même aussi un très très beau message <rire> c'est fou ça allez on continue on va regarder l'autre message qu'est ce que monsieur a ou madame a à vous dire je dis je dis monsieur ça peut être une femme mais c'est rare c'est vrai vous êtes plus nombreuses à regarder la vidéo que les hommes mais ça peut être effectivement l'homme qui euh, va avoir le message de sa femme Alors, le message de votre autre, ta numéro 2, embracing. <rire> je suis inquiet. Ah bah ben, le voilà. Je suis inquiet sur mon mariage, mon héritage, mes enfants, mes biens. En ce moment, je vois la notion de contrat. Il est inquiet soit parce qu'il est marié, parce qu'il est déjà engagé, parce qu'il pense à ses enfants, il, passe à, il pense aussi à faire des enfants, à avoir un héritage. Il se pose des questions aussi sur ses biens, ce qu'il possède, tout ce qu'il possède. Et je manque de courage, aïe, pour te parler ou te contacter. Ok. Donc, il s'inquiète, il est peureux de vous dire peut-être ce qu'il ressent en ce moment sur son héritage, sur ses enfants, sur, sur ses biens. Alors, quel est le message du tas numéro 2 Quel est le message du tas numéro 2 Déjà, ouh J'espère, vous voyez, oh, oh, mais c'est beau, c'est rose, je n'arrive pas, ok, ça, ça va, ok, oh, jaloux <rire> Bon, ça va un petit peu mieux, on va dire, c'est un peu plus concret que le premier tas qui était un petit peu chaotique, on va dire. Là, on a des cartes neutres et des cartes positives. J'espère qu'un jour, on y arrivera, on arrivera à être ensemble pour de bon, donc il a envie d'être avec vous. Rencontre sérieuse et durable se présente, c'est sûrement le destin. On a vu les flammes jumelles, les âmes sœurs, oui. Je n'arrive pas à trouver les bons mots, c'est pour ça qu'il a du mal à vous contacter. Quand je pourrai, je t'appellerai pour t'expliquer, te demander pardon. Donc, euh, il faut du temps pour qu'il réfléchisse à comment il va développer euh, le pourquoi du comment. Je ne montre aucun sentiment pour me protéger de la souffrance. Donc, on a une baraque, euh, voilà, on a quelqu'un de glacial ou d'indifférent ou de stoïque euh, qui ne va pas vraiment bouger, qui ne va pas montrer aucune démonstration. Euh, ouais, je fais, euh, je répète. Je suis jaloux et possessif car j'ai peur que tu partes. Alors, par exemple, vous allez peut-être vous apercevoir que si vous êtes avec quelqu'un d'autre, que vous parlez avec quelqu'un d'autre, monsieur ou madame va être très possessive et ne pas être très content. Mais j'ai quand même quelqu'un ici qui a envie d'être avec vous et c'est ça que vous devez retenir. C'est peut-être quelque chose qui va durer dans le temps. Je dirais même, c'est pratiquement marqué dessus puisqu'on l'avait vu avec les, les premiers tirages. J'ai l'impression que quelqu'un ici, nous sommes dans une relation triangulaire. Regardez, je compte y rester. Bon, là, je pense que c'est qu'il est paralysé pour certains d'entre vous. Ça peut expliquer que c'est pour ça qu'il espère. C'est parce qu'il y, y a quelque chose qui s'interposent dans votre relation, que ce soit quelqu'un ou une situation, comme un travail, un engagement, un contrat, euh, une maison, euh, je ne sais pas, euh, des enfants. Alors, la rencontre sérieuse et durable. Je me cache derrière des faux prétextes. J'ai peur en réalité. Oui, c'est une relation durable, mais il se cache derrière des faux prétextes. Donc, vous allez peut-être avoir l'impression qu'il se fiche un petit peu de vous. J'ai l'impression de quelqu'un qui fait, qui argumente toujours, qui va dire « Ah, mais oui, mais je ne peux pas, pour ci, pour ça. Ah, mais je ne suis pas prêt parce que c'est toujours la faute euh, d'une situation extérieure. » Alors que ça vient juste de lui ou d'elle, qui n'a pas envie, et qui trouve toujours à redire, qui trouve toujours une bonne excuse. Donc, les faux prétextes. Bah, c'est certainement ce lien. Euh, c'est peut-être cette peur de, de voilà. C'est aussi la peur, euh, la peur de vous perdre si vous voulez, euh, si vous voulez venir tout de suite, par exemple. Euh, peut-être que ça irait trop vite. Il a besoin de se protéger. La peur de de perdre à nouveau votre amour ou votre amitié. Et il reste euh, autour de vous pour maintenir un lien, mais sans trop s'engager. Alors. « Je manque de courage », encore à nouveau, vous hein, voyez, je n'arrive pas à trouver les bons, bons mots. Et on a « Je manque de courage pour te parler ou te contacter ». Donc, il va vous demander pardon, mais on ne sait pas quand. Hein. On a « un Message communication sous une semaine », ben là, voilà, il, manque, il ne montre aucun sentiment pour se protéger de la souffrance, mais vous pouvez avoir une communication ou le voir sous une semaine. Et nous sommes dans une relation karmique, donc passagère. Très jaloux et possessif, ça veut dire que monsieur comprend quelque chose. Là, ce que j'entends, c'est plutôt quelqu'un, euh, soit qui est dans une relation karmique, lui, de son côté, avec une personne, et que du coup, c'est passager avec elle, et que vous avez fait la rencontre de votre vie, et que vous devez attendre fait, son bon vouloir, en fait, de se dégager de cette personne, ou que c'est une leçon par rapport à sa possessivité, sa jalousie. Sa jalousie. Cette personne a été jalouse dans le passé et elle doit apprendre de ses erreurs. Parce que c'est peut-être ça qui a fait que aussi. Vous vous êtes séparés. Ou c'est quelqu'un qui a subi la jalousie d'une tierce personne. Et que ça doit pas durer. Ça doit pas durer. Ok euh, C'est juste de passage. Parce que le reste des cartes, c'est quand même de la sincérité. Donc dans... Dans l'absolu, je dirais que c'est plutôt le karma, c'est une leçon à comprendre, c'est quelqu'un qui est en relation karmique avec une autre ou une tierce, une leçon de vie qui doit se dégager par exemple, et faire ce qu'il veut, diriger sa vie comme il veut, et ne plus se préoccuper de X, Y, je ne sais qui. Alors, l'autre message, hop. Oula, là, j'ai dépassé quand même. Numéro 2, je suis en train de traîner, je trouve. Ne te confie pas à tout le monde, ouais, il faudra faire attention. Oh punaise, faut pas se confier parce que pourquoi Parce que des fois, après il y a des ragots où il y a de la jalousie, et du coup, ça empiète, ça donne une mauvaise ambiance dans votre relation. La jalousie, des personnes vont papoter sur votre dos, celles qui n'ont rien à faire à d'autres, bien évidemment. numéro 2 ne pas recevoir de réponse c'est aussi une réponse j'y vois pas très clair moi ici euh, pas à pas avançons main dans la main vers un objectif commun je retrouve l'énergie de la cigogne alors est ce que vous avez eu un break parce qu'il n'y a pas de réponse il fallait il fallait peut-être pas forcer les choses accepter et là il faut y aller doucement hein. numéro 2, numéro qui a lu le message de cette personne. Ne te Ah Je retrouve à nouveau. Ne te confie pas à tout le monde. Alors, il y a, il y a eu certainement des... On dit sur votre relation. Il y a eu euh, des bavards, euh, des jaloux. Euh, là, parce qu'on vous dit, ne, ne vous confiez pas. Ça ne sert à rien. Alors, ensuite, je si je t'ai déçu, je te présente mes excuses. Ah Ça, c'est bien. Il a venir je regrette décidément, profondément mes erreurs et le mal occasionné. Donc, j'ai l'impression vraiment de quelqu'un qui a envie, waouh, wow, soit convaincu de ma sincérité. Donc, oui, on a quelqu'un ici de sérieux, mais qui a dû, et, et, était, qui a dû être pardon, dans une relation un petit peu plus ou moins secrète, délicate à cause de l'entourage. Que ne te confie pas à tout le monde, c'est qu'il y en a un des deux qui s'est confié et ça a peut-être fait capoter la relation, où il y a eu des ragots, des choses comme ça. Ça, c'est toxique, il hein, ne faut pas en parler autour de vous. Mieux vaut rester euh, discret, moins vous aurez de problèmes. Si je t'ai déçu, je te présente mes excuses et aujourd'hui. Donc, il a l'intention de vous présenter ses excuses et je regrette à nouveau. Donc, il est vraiment dans le regret profondément mes erreurs et le mal occasionné, ça veut dire qu'il va, va retrouver peut-être une certaine lucidité et clairvoyance par rapport à ce que vous avez fait subir dans le passé et soit convaincu de ma sincérité. Bon, ben, cette personne est honnête avec vous. Voilà, ce qu'elle a à vous dire, elle vous le dira sincèrement. Mais après, il y a, des... <rire> après, il y a quand même des petites excuses qui euh, facilitent des fois les refus. Ah hein. oh, bah ben oui, j'ai autre chose à faire, c'est facile. Hein de se défiler, de ne jamais affronter ou de ne jamais parler sérieusement des sentiments, de, la, de votre vie, ce que vous vivez, d'affronter vraiment la réalité et d'être évasif et euh, d'être superficiel et de dire, oui, comment ça va, patati, patata. Puis finalement, vous n'allez pas au bout des choses. Vous restez superficiellement avec cette personne, où vous ne savez pas où vous en êtes. Parfois, il vaut mieux mettre carte sur, sur table afin d'avancer ensuite dans la bonne direction. C'est vrai. C'est vrai. <rire> vous attendez un moment, puis vous voyez que si ça se décante pas, il faudra faire décanter les choses. Comme j'ai eu le labyrinthe avec la coupure, il faut arrêter le cœur bloqué, sinon vous allez perdre. Vous allez perdre du temps, vous allez perdre peut-être votre chemin. Je suis une meilleure, grâce, une meilleure personne grâce à toi. Ton sourire me fait fondre. Un, voilà, c'est un peu superficiel ce qu'il me dit. Et si tu m'acceptais pas comme je suis au bout du compte, regardez que je disais peut-être qu'il était un peu trop possessif ou trop jaloux et que ça l'a perdu dans le passé et que ces crises ou les crises en général de jalousie ne lui font pas, ne lui, ne lui profitent pas, au contraire. Uh -huh. Et j'essaie de lutter contre mes addictions. Donc voilà, il a certaines, il a, il a quelque chose à se reprocher. Euh, ce que vous voyez il n'y a qu'une surface que vous voyez en fait. La surface, voilà, c'est un petit peu superficiel. Il a grandi grâce à vous, il s'est amélioré, il, il sait peut-être où est-ce qu'il en est, mais il a encore besoin de réparation de son cœur, de savoir où il en est pour pouvoir aller avec vous. Et j'ai l'impression qu'il y a une lutte envers ses addictions, ses habitudes, sa jalousie, sa toxicité, je ne sais pas, ses mensonges, ses habitudes mauvaises d'avant ou ses fausses croyances qu'il a bâties sur une ancienne relation et qui sont fausses aujourd'hui. Par exemple, ah, ben cette fille, elle me fait euh, des crises de jalousie, ça va être comme l'autre qui était hystérique. Non, pas du tout. <rire> Il y en a, c'est des petites crises de jalousie, d'autres, c'est des grosses. Euh, et puis, c'est pas parce que, ben, justement, quand tu es jaloux, c'est que tu aimes quelqu'un. Après, ça peut être lui qui est très, très possessif et très jaloux, qui ne supporterait pas que euh, vous soyez avec lui en ayant des gens autour de vous qui, qui traînent, qui ont euh, qui envie de... de... De plus, des fois, on n'est on, on, on pas, pas en train de draguer tout le monde, mais on se fait draguer. En, voilà, ça peut être naturel et que lui, ça, ça, il ne pourrait pas le supporter. Donc, il essaye de lutter contre ça. Ça peut être des, des choses comme ça qui sont difficiles à, à, à résoudre pour lui en ce moment. Parce qu'il vous, qu vous, vous aime vraiment. J'ai l'impression de ça et qu'il a peur encore de lutter contre cette, cet amour. Voilà. allez, Je vous fais de gros bisous. J'espère que ce tirage vous aura mis un petit peu les choses au clair sur les prochains jours. Bye bye. Merci à vous tous et à bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.